Qu'est-ce que Bitcoin? Si vous êtes comme la plupart des gens, il est possible que vous vous fiez à la couverture médiatique que l'on fait de Bitcoin pour vous en faire une opinion. Vous pensez probablement que Bitcoin est une véritable catastrophe environnementale, ou bien qu'il existe seulement pour mettre en pratique les machinations spéculatives des professionnels en manipulation de marché. Mais rassurez-vous, il n'en est rien. Bitcoin, c'est avant tout un système monétaire numérique natif à Internet et décentralisé. Décentralisé, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'organisation centrale, comme une banque ou Visa, pour superviser les transactions. À quoi servent les bitcoins? Ça sert tout simplement à transférer numériquement de la valeur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Pour des frais minimes sans passer par un intermédiaire. C'est une chose que les banques ne peuvent faire actuellement. Bitcoin sert aussi à conserver de la valeur dans le temps. En effet, tout comme l'or, les bitcoins sont rares. Il existe une quantité limitée de 21 millions de bitcoins. Personne ne peut décider d'en créer plus.